Dispersant les heures, les jours et les années, le temps s'étire à Hollywood. Tu te souviendras de moi, je te le promets, tu te souviendras de moi.